Euh, C'est Myriam Ambrun, commissaire et euh, chargée de la programmation à RISOM. Donc en fait, RISOM est une institution culturelle indépendante basée à Alger euh, qui a été fondée en 2017. Entre 2017 et 2020, nous avons principalement opéré comme un espace non-physique euh, jusqu'au mois de novembre 2020, euh, où, euh, durant lequel nous avons pu ouvrir un, un lieu à Alger. Donc en fait, cette, ce lieu dispose de, de plusieurs fonctionnalités, dans une galerie, euh, un espace de travail pour les artistes, une résidence, et puis euh, nous avons nos bureaux qui s'y trouvent aussi. Notre travail se déploie principalement sur plusieurs volets, dont la médiation culturelle, euh, proposer une programmation publique, euh, des expositions, euh, aussi euh, des formations visant à soutenir la professionnalisation des, euh, des dans les métiers de l'art et puis enfin nous avons le côté galerie qui euh, de, à travers lequel nous accompagnons des artistes euh, dans leur carrière voilà